Je vais vous montrer comment faire un, ville, un bon village avec un HDV Attends, un HDV4 La moitié un village de ferme comme l'HDV5. Ça moitié un village de farm. Là, j'oublie le mortier. Vous mettez un mortier au milieu de votre de votre espace. Et vous mettez sur le côté les réserves que vous voulez. Moi je fais genre or.. En face dehors pareil pour ici après vous faites soit tour d'archer vous mettez des, des tours d'archer comme ça voilà et pareil pour les canons vous me donnez vous avoir les canons en fond vous n'êtes pas obligé de mettre de réservoir réserve de tir ici par comme je sur le côté mais des réserves mon carré comme ça <rire> vous mettez bien oh, ça ici et votre château de plat. ici je ne sais plus si on a le répart le laboratoire si vous avez le laboratoire Gratoire. Si vous n'avez pas de laboratoire, vous mettez le château par là. Si vous n'avez pas le château de couloir, vous mettez -le là. Vous savez, ça fait très longtemps que je savais pas que je n'avais pas eu un euh, HDV niveau 4, parce qu'il est niveau 7 maintenant. Alors, c'est pareil. ici, vous avez ça, une défense mondiale, vous la mettez de côté. Donc j'aurais quand même. Quand même on sait jamais voilà après ah ouais. ça vous a fait ça mais il vous manque encore ça et en fait ça, ça vous donne un peu ça c'est pas très beau pas vraiment beau mais bon oui, et c'est un bon village je, je ferai une, sorte, une petite analyse je ferai une sorte de petite analyse après sur un village ça peut être classe ça peut l'être et ne pas l'être mmh. louche alors ça vous donne ça après ça sont ça va au début après moi ouais, je mets comme ça je choisis ce village mon brave voilà les 4 euh, si vous, vous faites pas trop attaquer par les ballons vous ne faites jamais attaquer par les ballons mais bon si vous mettez le ballon ils vont aller là ils vont se faire attaquer par ça alors en général vous allez mettre ils vont mettre plein de barbares et d'archer plein plein plein plein plein de lignes Ils vont mettre plein de trucs. Donc moi, ce que je vous dis, vous mettez des bombes là. Enfin, allez, je vous dis, hop, vous mettez des pièges à ressort. Deux. Si vous n'en avez pas de, vous en mettez un de chaque côté. Bon, j'en n'avais pas. Vous mettez tous les pièges que vous avez. Voilà, vous les calez vous faites équitable. Mais en général, ils ont l'habitude de vous attaquer par là. Bon, bas Oui, là, c'est ça. Et je vous dis... Euh...